Salut à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur Mystéa, cette fois-ci je vais vous présenter les phases de jeu. On va voir ensemble une activation, on va un petit peu voir aussi l'installation du jeu. Vous allez voir, c'est découpé en petits chapitres. N'oubliez pas, sous la vidéo en description, vous avez des liens qui vous permettent de commander le jeu. Et puis en cliquant sur ce lien, ça vous coûte rien, mais par contre moi, ça permet de soutenir ma page. Et puis en soutenant ma page, c'est une meilleure technique, c'est ma capacité à moi à me déplacer plus sur des festivals. Et puis aussi, ben, c'est par exemple ben, un bon moyen de m'aider à vous offrir des choses et à vous les envoyer au plus vite à la maison. Alors n'hésitez pas à utiliser ces liens en vidéo. En attendant, si elle vous a plu, n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour Mystéa Allez, on va commencer cette euh, présentation du jeu puisque j'avais déjà fait une vidéo Unbox. Et on va euh, débuter avec un premier petit chapitre qui sera donc la mise en place, la mise en place du jeu. Euh, première chose à faire, bah, tout simplement, hein, déployer euh, les deux plateaux, hein, le plateau principal, euh, sur lequel vous allez voir, il va y avoir euh, les figurines, les îles, c'est ici que les combats vont se placer. Euh, c'est ici que certains événements vont se dérouler mais pas tous plutôt euh, c'est ici qu'on va venir piocher des cartes et puis ensuite ce second euh, ce second plateau là euh, j'avais déjà mis ça c'est pas bien euh, ce second plateau qui lui est plus et euh, plus ce que j'appellerais la timeline euh, du jeu c'est ici que euh, va se dérouler euh, euh, également euh, certains événements qui vont conditionner euh, la victoire et puis surtout qui vont donner un, vraiment le scénario du round va plutôt se dérouler ici alors que les événements vont plutôt se dérouler ici alors la première chose à faire euh, dans le jeu ben, c'est très simple c'est euh, ben, de positionner vous savez ces fameuses petites îles dont je vous avais déjà parlé et euh, il suffit tout simplement ben, de, les de les mélanger comme un paquet de cartes et puis une fois que c'est mélangé et ben, on les positionne sur le plateau de façon aléatoire, même décider de ne pas faire dans le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez, et puis de vraiment faire les choses, alors vous jouez avec des potes, hein, donc vous n'allez pas vous prendre la tête sur cette étape-là. cette étape, cette étape -là. Alors ensuite ce qu'on va faire en deuxième étape, c'est une étape qui a plus de se passer ici, c'est euh, définir quels seront les monstres qui seront présents euh, lors de la partie. Il faut savoir que l'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monstres. Hein, on a 7 monstres qui sont à disposition. Mais au cours de cette partie, il n'y en a que 3 qui seront positionnés euh, ici, là, sur le plateau, qui, euh, bah, qui, vont, euh, qui vont interagir avec vous. Parce qu'en fait, une partie de Mystéa se déroule en trois grands rounds que l'on appelle des airs. Donc très simplement, vous allez prendre vos cartes monstres, vous allez, vous allez brasser votre, votre main comme ça, de votre deck, et puis vous allez en sélectionner 3. 1, 2 et 3. Et puis vous allez les positionner en air. 1, 2 et 3. Donc le premier, ce sera celui-ci. Ensuite on aura Kairula. Et puis, en R3, on aura Utkoro. Voilà. Vous avez positionné vos trois monstres sur le plateau. Alors ensuite, ce que l'on va définir au niveau de la mise en place, ce sont ici les terrains. Donc les terrains, je vous rappelle que c'est ce qui représente les terrains qui sont ici. Il y a les terrains de rivière, les terrains de forêt, les terrains de cristaux, les terrains de brume et les terrains de montagne. Donc, ils sont représentés ici euh, par les cartes que j'ai en main. Et en plus, vous en avez une en plus, qui est en fait euh, le volcan. Et vous allez voir qu'il a une interaction euh, bien définie. Donc là aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger sa main. Voilà, très rapidement. Et puis, on va, dans un premier temps, venir déposer les choses face cachée, comme ça. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure des tours des activations des joueurs, hein, pas des airs. Hein. On va venir poser des cartes ici sur le plateau et ça va définir la valeur du terrain. C'est-à-dire que le premier terrain qui sera positionné ici, ben, il vaudra 2 en, en point de victoire, alors que euh, le deuxième qui sera présenté en, en vaudra 3. Donc c'est très important. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les airs que je positionne là, euh, eh bien, euh, elles vont ensuite à chaque activation de, de, de, de joueurs venir se dérouler ici, comme une sorte de, de rivière en fait. Et vous voyez, au sommet, là, il y a une valeur. Et donc, ça va définir, eh ben, en fait, la valeur de mon terrain. C'est-à-dire que si, ici, si je découvre une rivière, eh ben, pour cette, cette R-là, ben, la rivière, elle vaudra deux points de victoire. Et puis, si ensuite, la carte suivante que je découvre, eh ben, c'est du cristal, eh ben, le cristal, cette fois-ci, eh ben, il, il vaudra trois en capacité de victoire. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis, vous allez voir, parce qu'il y a une façon dont on découvre les cartes qui fait que quand on découvre la première, on voit déjà, en fait, euh, qu'elle sera euh, la suivante. On ne voit pas la troisième carte, mais on a un visu sur les deux, les deux prochaines cartes. Et donc, ça, c'est très, très intéressant parce que ça permet d'anticiper la valeur des terrains. C'est un peu un jeu, un jeu de valeur foncière, en fait. Et puis, ben, forcément, ça va fortement euh, conditionner votre, euh, votre placement sur le plateau en fait parce que ici, ben, euh, si vous êtes plutôt positionné sur les cristaux et puis que la carte des cristaux est sortie en première, eh ben, évidemment euh, ça vaut que deux en points de, point de victoire. Alors que si vous êtes positionné sur des rivières et que les rivières sont sorties je dis en troisième, ou quatrième, voire en cinquième, ben, ça peut valoir jusqu'à six points de victoire. Donc ça peut être plus intéressant d'être sur une zone de rivière pour cette aire-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre chaque aire, on rebrasse en fait cette valeur-là. Et donc, la valeur foncière d'un terrain n'est pas forcément euh, la même d'une aire à une autre. Et donc, ben, en fait, ce qui fait que ça pousse beaucoup les joueurs à ne pas camper sur des zones bien définies et à pousser en fait les joueurs qui auraient gagné une zone ou une île bien particulière à partir à la conquête euh, d'une autre. Donc ça, je trouve que c'est une très très très bonne idée. On y reviendra pendant la partie. Donc, j'ai posé mes cartes pour euh, ensuite euh, définir ma valeur, entre guillemets, foncière de mon terrain. Euh, on va maintenant s'intéresser aux cartes de rencontre. Donc, les cartes de rencontre, euh, ce sont des cartes qui ressemblent à ça, en fait. Voilà. Et euh, qui, vont, euh, qui vont vous donner euh, des bonus. Donc, ces rencontres, il faut les payer. Hein. Et puis, en fonction de ce que vous payez, ensuite, vous retournez... Et puis, vous choisissez en fait une, un, des deux, euh, un des deux effets euh, de la carte et ça vous permet en fait euh, bah, euh, de, gagner, euh, de gagner une espèce de bonus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cartes rencontres. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra pendant le jeu. Et donc ces cartes rencontres, bah, je, vais, euh, je vais en constituer une pile que bien entendu, je vais, euh, je vais essayer de mélanger euh, au mieux et je vais aller la positionner ici. Ensuite, on va s'occuper des cartes d'harmonisation. On reviendra tout à l'heure sur la nature des cartes d'harmonisation. Ce sont des cartes qui viennent se positionner ici et euh, en fait qui sont soit face jour soit euh, face nuit. Donc ce que vous avez tout à fait le droit de faire, c'est de mélanger votre main pour qu'il y ait à la fois du jour et de la nuit. Euh, ou que du jour ou que de la nuit, ça c'est à vous de vous mettre d'accord avec, euh, avec euh, votre, vos adversaires. Et puis ben, en fonction euh, de la décision que vous prenez, hein, du jour ou de la nuit, ben, l'effet il n'est pas, euh, pas le même. Et puis ensuite, ben, vous allez positionner chaque carte sur son emplacement, puisque en bas euh, à gauche de la carte, vous avez un logo. Et puis sur ce même emplacement, vous avez également un logo. Donc il faut positionner les cartes au même endroit. Donc en fait, ce sont des cartes que vous allez pouvoir euh, venir piocher comme ça que vous allez pouvoir venir prendre sous certaines conditions. Et puis bah, bien entendu, bah, quand vous aurez pris une de ces cartes pour bénéficier de son pouvoir, de sa, de sa compétence, eh bah, elle ne sera plus disponible pour, pour les autres joueurs. Donc voilà, vous les positionnez comme ça. Alors, ensuite vient la phase des airs. Donc les airs, c'est euh, tout simplement des paquets de cartes d'amélioration. Quand j'ai fait l'unbox du jeu, je vous ai parlé des cartes d'amélioration qui vous permettaient soit d'améliorer vos troupes, soit d'améliorer euh, votre plateau de jeu, soit d'avoir des compétences, pour ce qui est des vertes, des compétences constantes, ou alors des rouges qui ont euh, des effets quasi immédiats. Donc vous mélangez ces paquets-là. Vous voyez ici, là, il y a un petit numéro. Hein, ça, c'est le numéro 1. Donc c'est le paquet euh, de l'air de, la de la première R. Et une fois qu'il est mélangé, eh bien, vous venez le positionner sur la zone de la première R. Vous faites la même chose avec le deuxième paquet pour la deuxième R et la même chose avec le troisième paquet pour l'air numéro 3. Voilà. Alors chaque joueur va commencer en fait euh, euh, son jeu avec, euh, avec des cartes comme ça euh, d'amélioration dans sa main. Euh, donc ce qu'on vous demande de faire, c'est euh, des paquets par couleur, hein. un, paquet, euh, rouge, un paquet de cartes rouges, un paquet de cartes jaunes, un paquet de cartes vertes et un paquet de cartes bleues. Ensuite, euh, ces paquets, ben, vous allez les mélanger. Et alors il y a deux façons de faire normalement, c'est que euh, soit euh, vous permettez, vous faites un système de draft qui est décrit euh, dans le livre et qui vous permet de choisir votre carte. Soit tout simplement, eh ben, vous les distribuez euh, comme ça individuellement. Et donc, il faut que chaque joueur commence avec une carte de chaque couleur dans sa main. Donc, si vous avez trois joueurs, ben, vous faites euh, trois paquets euh, de cartes rouges. Le reste, là, ça rentre dans le magasin, c'est-à-dire que vous défaussez. Alors, on les reconnaît, en fait, euh, ces cartes, parce que ici, là, dans le coin, vous voyez, là, juste ici, il n'y a pas, en fait, euh, de numéro. Il y a juste une petite étoile et donc c'est avec ces cartes là que l'on fait donc c'est pas des cartes qui servent pour faire des airs c'est des cartes qui servent pour euh, en fait ben, euh, lancer le jeu et c'est en fait votre première main euh, d'amélioration donc là j'ai fait ma première euh, mon premier paquet de rouge je vais faire pareil un paquet de jaune le reste je défausse ensuite un paquet de vert. je fais comme si j'avais trois joueurs. Hein. et puis enfin un paquet de bleu. Alors, il est expliqué dans d'autres vidéos, hein. je vous laisse vous y référer, que vous pouvez euh, faire une raft, mais euh, bon, pour une première partie peut-être que l'aléatoire euh, peut très bien aller, vous vous retrouvez avec une main, avec donc vos trois cartes, vous gardez ça de votre côté et bien entendu vous ne les montrez pas aux autres joueurs. Alors ensuite il y a euh, les héros que vous allez euh, que vous allez jouer, et euh, très simplement, euh, ce qu'on vous conseille de faire, ben, c'est tout simplement de mélanger le paquet de cartes euh, des héros et de le distribuer au hasard. Alors là, c'est pareil, c'est à appréciation. Hein, c'est soit vous le faites au hasard, soit chacun euh, d'un commun accord euh, choisit, euh, choisit son héros. Mais euh, voilà, il vous conseille, dans les règles, j'ai été très surpris. Euh, on ne choisit pas son héros en fait euh, il, est, euh, il est normalement distribué euh, au hasard donc euh, je trouve que c'est euh, assez important pour être, euh, pour être signalé. Voilà donc là mes trois équipes sont maintenant prêtes et l'on va à présent euh, sortir les plateaux des joueurs. Donc le placement d'un plateau de jeu se fait comme ça, vous allez venir poser votre plateau ici. Ici, vous avez votre héros, mais il ne va, va pas rester là, en fait. Et puis là, juste à côté, vous allez mettre la carte de votre, de votre héros. Donc ensuite, vous avez tout un ensemble de petits jetons qu'il faut mettre en place. Donc vous allez avoir les jetons d'énergie et les jetons d'expérience que vous allez venir poser ici. Voilà, juste là. Donc en fait, au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience et de l'énergie, ces petits jetons ils vont se déplacer et définiront en fait, votre niveau d'énergie que vous pourrez consommer pour faire des actions et pour payer certaines actions voire certaines cartes voire certaines conditions de cartes et puis et puis également et bien, vos jetons d'expérience qui seront de plus en plus élevés et qui vous permettront de faire également d'avoir accès à différentes choses en fonction de l'expérience que vous aurez, que vous aurez acquise puisqu'il faut un certain degré d'expérience pour par exemple faire des rencontres vous avez donc le jeton de rencontre qu'on verra qui est très important et qui va se positionner, lui, plutôt euh, sur le plateau qui est là-bas, qu'on va mettre également de côté. Et puis ça, ici, bah, c'est votre jeton qui va comptabiliser euh, vos points de victoire, et donc qui va faire le tour du plateau, comme ça, là, hein, quand on sera à 69, euh, 70, euh, 71. et bien, bah, celui-là, en l'occurrence, bah, vous allez le mettre là-bas, tout au bout, c'est-à-dire au début du plateau. Donc, bien sûr, hein, je fais de même pour les autres joueurs, hein, c'est-à-dire que les autres joueurs, bah, les autres cubes d'expérience vont venir, vont venir ici. Ça va permettre... Ensuite, c'est un peu la course. Ici, on va utiliser ensuite euh, les euh, jetons d'activation. Donc, vous voyez, il y a joueur 1, joueur 2 et joueur 3. Donc, ces jetons, vous allez euh, les mélanger. Et puis ensuite, une fois que vous les avez mélangés, eh bien, vous allez les distribuer euh, à chaque joueur. Et chaque joueur, en fait, connaîtra son degré euh, d'activation dans la partie. Voilà. Donc là, en l'occurrence, moi, je me retrouve avec mon personnage, Anout à être le joueur 1. Alors Ce qui est très important, c'est que le joueur 1 il, a un cer... il va commencer en fait son activation avec un certain degré euh, d'énergie. Alors que le joueur 2, ben, vu qu'il joue en deuxième, il est un petit peu moins avantagé que le premier donc il a un petit peu plus d'énergie. Et puis ben, le joueur 3 qui va jouer lui en dernier, eh ben, il va avoir encore un petit peu plus d'énergie, il va en avoir 5 c'est un petit peu pour rééquilibrer en fait le fait que l'activation euh, bah, le premier qui joue il peut être avantagé mais on rééquilibre avec cette notion d'énergie donc ça c'est très intéressant il faut savoir en fait que ce brassage là euh, de, de dire qui c'est qui joue en premier ça se refait à chaque début d'air donc de toute façon c'est pas fixe pendant toute la partie et donc la dernière étape de l'installation c'est de venir positionner vos héros sur, sur les plateaux. Donc là, la décision, elle se fait dans l'ordre inverse de l'ordre d'activation. Donc en l'occurrence, c'est le joueur 3 qui commence le premier. Donc il va prendre son héros et il va venir le poser sur une île. Bon, par exemple, on va venir se poser ici, dans le monde des brumes, d'accord euh, Avec, avec Saina... Et puis euh, ensuite, euh, ben, euh, CR 2 T1, il va venir se poser euh, plutôt euh, dans la forêt euh, ici. Et puis ensuite, ben, je vais venir poser Anout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je pourrais tout à fait venir me poser sur la même île euh, que, euh, que CR 2 T, mais je n'aurais pas le droit de me positionner dans la même, dans la même section. C'est-à-dire que je ne pourrais pas venir euh, en forêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se positionner un petit peu ailleurs. Puis comme lui, il aime bien les cristaux, je vais venir le, le mettre euh, là, ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de prendre les pions de rencontre de chacun des joueurs, qui sont des pions de la même couleur en fait que le joueur, et on va venir également les poser sur une île, sur une autre île, une île qui n'est pas celle où il y a en fait le héros. Donc là aussi on le fait dans l'ordre inverse, mais ça n'a pas d'importance parce que sur une même île, il peut y avoir deux pions différents de deux joueurs différents. Donc ce n'est pas, pas bien grave si, euh, si, euh, si jamais euh, euh, l'ordre dans lequel on n'est pas d'accord, je voulais mettre là aussi, vous pouvez le faire, contrairement, euh, contrairement aux figurines. Donc on commence ben, par, euh, par euh, Saina. Alors Saina, une île qui n'est pas la sienne, elle va venir se positionner euh, ici. Euh, CR, ben, lui, il va venir se poser sur une île adjacente également. Il va venir la poser donc ici. Et puis ben, du coup euh, en août euh, ben, il pourrait aller pour l'exemple soit venir se positionner ici même s'il y a déjà un personnage là c'est pas du tout parce que ces îles là étaient vides euh, que j'avais le droit de poser le pion de rencontre hein, je pourrais venir la poser ici soit je peux décider euh, pour l'exemple de venir me poser me superposer à euh, ce qu'il y a là pour ne pas trop compliquer les choses je vais venir me positionner ici voilà c'est beaucoup plus euh, lisible comme ça voilà donc premier chapitre est terminé vous avez fait euh, la mise en place euh, de votre jeu. Donc, en résumé, les choses sont très très simples. Ici, on a les terrains qui vont se découvrir. Là-haut, on a les cartes avec les airs. Vous allez voir qu'au moment où on va lancer l'air, le premier paquet va venir glisser ici et va commencer à se, euh, à se dérouler en river euh, sur cette zone-là. Là-bas, on a les monstres. Vous allez voir également qu'ils vont basculer euh, par ici à chaque, à chaque activation d'air. Ici, on a euh, les cartes de territoire qui vont permettre d'avoir des améliorations. Les îles sont posées, les pions de rencontre sont posés, les figurines ont été placées, chaque héros a été placé euh, sur une île en n'étant pas sur le même terrain que son voisin. Là-bas, on a les cartes rencontres. Ici, on a les pions qui vont nous permettre de définir en fait euh, la, les points qui sont euh, gagnés pendant la partie. Et puis enfin, eh bien, sur le plateau de jeu, on a notre carte de personnage. Notre pion qui nous définit quelle est notre place dans le nombre d'activations, enfin dans l'ordre d'activation. Les pions ici d'expérience et d'énergie. Et puis également notre deck de cartes qu'on va venir positionner comme ça à côté. Et puis ben vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire. On va jouer principalement ici. Chaque joueur va avoir des actions bien définies sur sa plaquette. Et puis, bah, la timeline, elle, elle se passera plutôt euh, sur la partie qui est là. Donc, on va débuter euh, cette première R. Et pour débuter cette première R, il y a encore une petite phase d'installation. La première, c'est donc de prendre le premier paquet euh, d'air au niveau des cartes et de venir en fait le positionner ici. Et puis, on va sortir les trois premières cartes du paquet et on va les positionner comme ça. Voilà. Et donc, elles vont être à disposition des joueurs, et on le verra pendant l'activation, les joueurs auront le droit de venir piocher des cartes. Voilà, donc ça, première chose à faire pour préparer le début euh, de l'ère. Ce qu'il faut également faire, c'est prendre la carte du monstre qui est là, et puis ben on va choisir le monstre en question, et ce monstre là, eh ben on va venir le placer euh, sur, euh, sur une île, mais pas n'importe laquelle. Ce qu'on va remarquer sur sa carte, c'est que juste en dessous de ses points de force, on a un petit logo comme ça. Et ce petit logo, en fait, il va nous dire sur quelle île on va, on va, aller, on va aller poser ce monstre. Donc en fait, chaque île a également un petit logo qui est représenté ici, ici, ici, euh, là et là. Et donc, ben, je repère le logo du premier monstre. Et Je place sa figurine au centre de l'île. Il faut savoir que lorsque la carte en question sera tirée, eh bien le monstre passera à l'action et en l'occurrence bah, va se mettre à attaquer. Alors, comment ça se passe Et eh cette carte en fait de monstre, je vais la prendre et je vais aller la mélanger dans ma pile qui est ici. Voilà, parti, et puis ensuite je vais venir. Poser le paquet de cartes face visible comme ça, Vous Voyez, Vous ça va montrer en fait la première valeur foncière qui est en l'occurrence la rivière et cette rivière, elle va donc eh ben, se trouver ici au premier round. Donc on sait déjà que pour l'intégralité de cette aire que l'on va jouer. Tous les terrains qui sont en rivière vont déjà, de base, vous rapporter deux points de victoire. Donc, en gros, pour cette partie, les rivières, c'est ce qui sera, pour cette première ère, excusez-moi, les rivières, ce seront les terrains les moins intéressants. On voit déjà qu'ici, on a les cristaux, d'accord Et donc, on sait que la troisième carte qui va être positionnée ici, lorsque ce sera au prochain joueur de jouer, cette carte elle va venir basculer ici voilà. et donc on sait que le terrain euh, qui sera euh, euh, le prochain dévoilé c'est le cristal et que ça vaudra 3 points de victoire et surtout eh ben, on verra alors je remélangerai pour ne pas, euh, pas tricher mais euh, normalement comme c'est positionné comme ça on ne voit pas quelle est la valeur du quatrième c'est à dire que là on sait à deux coups d'avance quelles sont les valeurs des terrains mais le quatrième ben, on ne le sait pas ce que je vais faire c'est que je vais, je vais remélanger pour pas euh, pour pas tricher parce que c'est pas bien hop voilà hop je masque et voilà et là on ne sait pas on ne sait pas quel sera euh, qu'elle sera le quatrième mais donc en l'occurrence à la prochaine activation, on va venir positionner les cristals en trois ici et on dévoilera quel sera euh, le quatrième il faut savoir que une aire prend fin à partir du moment où j'ai dévoilé sur le plateau l'intégralité des terrains. C'est-à-dire que lorsque j'aurai sorti la carte eau, forêt, cristaux, brume et montagne, à partir de là, l'air va se terminer. Alors ce n'est pas forcément au bout de cinq tours que ça va se passer. Parce que rappelez-vous, dans cette carte, il y a, dans ce paquet de cartes, il y a une carte monstre et il y a une carte volcan. Et on verra à quoi il retourne si jamais ces cartes-là Apparaissent. Ce que l'on va faire également, c'est euh, chaque joueur va regarder euh, son ordre d'activation. Et en fonction de son ordre d'activation, il va gagner un nombre significatif d'énergie. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le premier joueur là, il va gagner 3 d'énergie. Donc ces 3 d'énergie, eh ben, on va se les approprier. Et là, ça y est, on peut commencer à jouer. Alors, lors de mon tour, il y a plusieurs choses que j'ai le droit de faire. Déjà, il faut que je comprenne que j'ai le droit de faire deux actions. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une action dite standard qui est obligatoire, c'est-à-dire que quel que soit euh, le round, vous serez obligé de jouer, vous ne pouvez pas passer votre tour. Et puis, euh, il y a également une action qu'on appelle une action spéciale et qui, elle, n'est pas obligatoire, elle est facultative. On va d'abord commencer par euh, s'intéresser aux actions dites standards qui sont les actions obligatoires. Ces actions standards, elles sont au nombre de trois. Soit je fais une action, on appelle ça agir. Soit je fais un développer. Soit je médite. Alors on va regarder ce qui se passe quand on décide d'agir. Alors pour agir euh, dans le jeu... La plupart du temps, il s'agit de jouer ce qu'on appelle une carte de commandement. Donc là, sous vos yeux, j'ai déployé ma main. Hein. Bien sûr, je ne le fais pas pendant la partie, hein. je la cache à mes joueurs, mais pour la présentation, j'ai déployé ma main. Et voilà euh, la main que j'ai à ma disposition. Donc sur ces cartes, il y a plusieurs informations. Déjà, il y a la couleur. Rouge, jaune, vert ou bleu. Les cartes rouges... On les appelle les cartes tactiques. La plupart du temps, elles accordent des avantages, soit euh, pour votre personnage, et puis ben, c'est plutôt pour aller euh, lui taper dessus ou avoir la possibilité de déplacer. Disons que les cartes rouges, c'est plus pour la figurine sur le plateau. Ensuite, vous avez les cartes dites objectifs. Ce sont les cartes jaunes. Elles accordent des points de gloire et euh, des récompenses. D'accord Ensuite, vous avez les cartes vertes qui sont ici, sont les cartes accessoires. La plupart du temps, ces cartes-là elles vont se poser sur le plateau du joueur en fonction euh, du logo. Vous voyez, on a un logo également en plus de la couleur. Et on va pouvoir venir poser cette carte ici. Elle va y rester tant qu'elle ne sera pas remplacée. Et son effet, du coup, va pouvoir être activé de façon permanente. Et puis enfin, on a les cartes d'amélioration. Qui, elles aussi lorsqu'elles sont payées vont venir se poser sur le plateau c'est également le cas des cartes de gloire qui vont venir se positionner ici vous remarquerez également que euh, vous avez ici des cartes avec des petits logos euh, lorsque vous retrouvez ce logo sur vos cartes ça vous permet en fait de venir améliorer soit votre héros soit les golems soit les petites troupailles soit les fortifications on y reviendra en temps voulu donc voilà pour les quatre types de cartes. Maintenant, les informations. Ici, vous avez le degré d'énergie que la carte vous apporte. Ici, vous avez le degré d'énergie qui est nécessaire pour produire son effet. Systématiquement, le degré d'énergie qu'elle vous apporte est identique au degré d'énergie nécessaire pour effectuer son effet. C'est tout simplement fait pour ne pas que vous soyez coincé avec une carte et ne pas pouvoir vous en servir. Par contre, ce degré d'énergie ici, vous pouvez le dépenser pour autre chose que de produire son effet. C'est ce qu'on va commencer à faire. Donc moi, ce que je vais faire dans mon action, c'est utiliser cette carte-là et je ne vais pas la jouer. En fait, je vais consommer les deux points d'énergie qui sont ici. Donc les deux points d'énergie qui sont ici, je vais défausser la carte et ça va me permettre de créer des troupes. Je vous ai montré en macro dans le Handbox les troupes. Vous avez soit des golems, soit des petites troupes. En l'occurrence, pour construire un golem, il faut deux points. Et puis une troupe, c'est un point. Donc comme j'ai consommé deux points, j'ai décidé de produire un golem. Ce golem, je vais venir le poser ici, en réserve. Parce que d'abord, je le produis et ensuite, je le déploie sur le plateau qui est devant moi. Je ne peux pas lui donner naissance et puis qu'il apparaisse tout de suite sur le plateau qui est là-bas. Il y a une phase de transition, de transition il passe d'abord ici, puis ensuite il va aller sur le plateau là-bas. Donc pour les deux points en question, je produis mon golem. Et là du coup, ça y est, j'ai fait ma première action standard, qui est mon action obligatoire. Donc en deuxième action euh, standard, ce que j'ai le droit de faire, c'est euh, développer. Développer, c'est quoi C'est venir ici et puis euh, j'ai droit à euh, deux actions. Soit je développe et donc du coup, je découvre la quatrième carte. D'accord Soit je remplace les trois premières cartes. En fait, je les prends, je les défausse et je mets trois nouvelles cartes à cet endroit-là. Alors, on va dire par exemple que je développe. Et à partir de là, une fois que j'ai développé, j'ai le droit de payer un point d'énergie pour prendre une carte, trois points d'énergie pour prendre deux cartes ou cinq points d'énergie pour en prendre trois. Donc en dernière action obligatoire que je suis en droit de faire, c'est méditer. Alors méditer, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça va générer Ça va euh, déjà me générer trois points d'énergie. Donc, ces trois points d'énergie, je vais les capitaliser sur mon plateau qui est là. Et donc, je vais gagner 1, 2, 3 points d'énergie. Et puis, également, en fonction de l'endroit où euh, mes troupes sont déployées, mes troupes, hein, à partir du moment où j'ai des troupes, que ce soit sur du cristal, sur de la rivière, sur de la montagne ou sur de la forêt, je vais avoir des bonus. Ces bonus, ils sont caractérisés par les petits numéros que l'on voit ici. Vous voyez, là, il y a deux points euh, de victoire. Là, il y a un point d'énergie, là, il y a un point de commandement et là, il y a un point de fortification. Donc, en fonction des endroits où je suis déployé, eh bien, je vais bénéficier également de ces bonus. Là, en l'occurrence, je n'ai que mon héros qui est placé sur du cristal. Donc, je vais gagner un point de commandement et ce point de commandement, en fait, il va me permettre de construire ou de déployer des unités. Voilà. Euh, alors, il faut savoir que pour construire euh, un golem, il me faut deux points euh, de commandement. Par contre, là, j'en ai qu'un seul. Donc, ce que je pourrais très bien faire, c'est décider de me construire ben, euh, un petit bitonio euh, comme celui-ci et de venir le poser dans ma réserve comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Euh, tout à l'heure, je l'ai fait en utilisant les points de commandement euh, de la carte euh, que j'ai euh, activé mais on aurait très bien pu euh, décider de méditer et bénéficier en fait de ce point de commandement et au lieu de construire un golem en consommant la carte avec ces deux points de commandement et bien juste construire un petit bitonio comme ça et venir le mettre dans sa zone de réserve au niveau des actions spéciales on a le droit d'activer alors activer c'est utiliser l'effet d'une carte accessoire on a le droit euh, de décharger euh, son artefact pour commencer euh, une bataille. Donc là je vous rappelle hein, sur euh, votre, euh, votre carte d'activation qui est ici, vous avez ce qu'on appelle un artefact. Et en fait si vous le retournez on dit que vous activez votre artefact et du coup ça vous permet de déclencher une bataille. Vous pouvez également euh, décider de décharger votre artefact pour déplacer en fait euh, une île où se trouve euh, votre héros. D'accord. Et à partir de là, on peut également accomplir ce qu'on appelle une harmonisation. Et puis, euh, si votre héros est sur une île où se trouve également son jeton de rencontre, donc là, du coup, il faudrait déplacer mon personnage pour aller rejoindre mon jeton de rencontre, Et eh bien, euh, eh bien, je vais, je vais pouvoir euh, payer de 1 à 6 pour faire des rencontres et venir piocher des cartes d'amélioration qui sont ici. Alors je vous rappelle que pour venir comme ça, rejoindre son pion de rencontre, il faut utiliser le voyage, que pour voyager, eh bien, il faut payer des points de commandement lorsque vous décidez d'agir et lorsque vous décidez d'agir, eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous déplacer d'une île à une autre. Donc pour voyager, je vais dépenser un point de commandement. Et par point de commandement dépensé, ce que je vais pouvoir faire, c'est déplacer des troupes. J'ai le droit pour un point de commandement soit de déplacer mon héros, soit de déplacer un golem, soit de déplacer une petite troupeille. Si je veux déplacer trois petites troupailles, il faudra que je paye trois points de commandement. Si je veux déplacer un golem, bien qu'il vale 2, je déplacerai un golem avec un point de commandement. Et bien que mon héros vale 3 en force, avec un point de commandement, je vais quand même euh, le déplacer euh, avec un seul point de commandement. Par contre, pour me déplacer, soit je me déplace au sein de mon île, donc ça, il n'y a pas de problème, je passe, admettons, ici, des cristaux à la rivière, ça me coûte un point de commandement. Je pourrais décider de dire, je vais déplacer mon golem euh, des cristaux euh, à la forêt, ce qui ne serait pas très, très bien joué dans cette configuration-là, mais bon. Et puis, je peux décider ben, de déplacer mon petit bitonio et puis de le faire suivre euh, mon héros euh, dans la rivière. Pas de problème. Ce que je peux décider aussi de faire, c'est euh, de partir de mon île et puis d'aller euh, sur l'île qui est juste à côté. Mais alors, pour aller euh, sur l'île qui est juste à côté, il faut que j'aille d'une zone connue, c'est-à-dire la rivière, à une zone connue, la rivière. Alors déjà, j'ai pas le droit d'aller sur une île qui n'est pas adjacente. que Je peux pas aller sur cette île-là, je peux pas aller sur cette île-là. Je peux donc aller sur celle-ci ou sur celle-ci. Donc, je vais payer un point de commandement. On est dans une autre phase. Hein. Je vais payer un point de commandement et je vais déplacer mon héros de la rivière. Et sur cette île, il va arriver en rivière du coup. D'accord Ça, c'est très important de le maîtriser. C'est-à-dire que je peux pas venir le positionner où je veux. Je suis obligé de venir le mettre en rivière parce qu'il vient de la zone rivière. Le petit bitoyo qui est là également, bah lui, il peut venir se déplacer pour un point de commandement en rivière également. Par contre, le golem qui est là, on voit que lui, il est en forêt. Et en forêt, eh ben ici, il n'y a pas de forêt. Donc, il peut pas venir sur cette île-là. Et ici, il n'y a pas de forêt non plus. Donc, il peut pas venir sur cette île-là non plus. S'il veut aller sur cette île-là, eh ben il va falloir qu'il aille sur une zone qui est présente également là. Donc, il va devoir passer en rivière pour un point de commandement. Puis basculer ici pour un point de commandement. Et puis sinon, s'il voulait rejoindre ses compagnons, il faudrait qu'il bascule en rivière en premier avec un point de commandement, puis venir ici pour les rejoindre. Donc vous voyez, les choses elles se jouent vraiment étape par étape. Et il faut vraiment que vous soyez extrêmement sharp sur la façon dont vous allez consommer vos commandements, la façon dont vous allez consommer votre énergie. Parce que dans le jeu, tout se paye et c'est vraiment un jeu au long cours où euh, dans la phase d'action, dans la phase vous décidez d'agir, ben, vous allez jouer des cartes, soit activer la carte avec ses capacités, soit dépenser des points de commandement ce qui vont vous permettre en fait euh, de, euh, de, de, de payer des mouvements, de payer de la création euh, de troupes, de payer du déploiement euh, de troupes. Euh, soit capitaliser ces cartes sur votre plateau de jeu. Il faut savoir que les troupes, elles, n'ont le droit de se déplacer qu'une seule fois, alors que le héros, lui, peut payer autant de points de commandement qu'il veut euh, pour euh, aller euh, se balader. C'est-à-dire que j'aurais pu payer un point de commandement pour déplacer mon héros ici, puis ensuite payer un point de commandement pour le déplacer ici. Et là, du coup, ben, je m'éloignais de deux îles avec seulement deux points de commandement Seul le héros a le droit de le faire. Le golem, je paye un point de commandement, il a le droit de venir ici. Par contre, j'ai pas le droit de payer un deuxième point de commandement pour le déplacer une deuxième fois. Je suis obligé d'attendre la fin de mon activation et d'avoir droit à une deuxième activation pour avoir le droit de déplacer mes golems et mes troupes. Alors, on va s'amuser à déclencher une petite bataille parce que c'est bien gentil, hein, ces petits jeux de cartes, tout ça là, ces capitalisations... Hein de territoire, mais il y a un moment, fou faut se foutre sur la gueule. Donc, comment ça se passe Eh bien, pour pouvoir déclencher une attaque, il faut qu'il bah, y ait deux belligérants sur la même zone euh, d'une île, comme ici, on a euh, Anout et, euh, et Sanya. Et San Anout va décider d'attaquer Sanya. Et donc, il va prendre son, euh, son, sa carte, là, et il va la retourner, déjà. Ça, c'est la première chose. Donc, ça sous-entend qu'il aurait fallu que son cristal soit actif pour avoir le droit de déclencher une attaque. Si son cristal n'est pas actif, il ne peut pas déclencher d'attaque. En l'occurrence, il décide de faire une bataille et il retourne son cristal. Donc, c'est quand même pas quelque chose que vous allez faire tout le temps, hein, attaquer, puisque euh, c'est une action que vous payez déjà, et puis, ben, euh, ben vous pouvez le faire une fois euh, pendant, euh, pendant le round, et puis quand votre cristal est, est retourné, ben, euh, techniquement, il y a certaines cartes qui vous permettent de le faire gratos. Mais là, en l'occurrence, euh, ben, quand vous avez payé votre, votre jeton, vous avez payé votre jeton. On verra. À un moment dans la partie, ces jetons se retournent. Ensuite, comment ça va se passer Ça va se passer avec euh, un pari. Un pari qui va être fait en fonction des couleurs euh, de cartes. Tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre main et vous allez soit parier une carte rouge, soit parier une carte verte, soit parier une carte jaune, soit parier une carte bleue. Ça, ça va définir le comportement que vous allez avoir pendant la bataille. Si vous pariez une carte rouge, vous, passez du principe, vous partez du principe que vous êtes un attaquant. Si vous utilisez une carte bleue, vous êtes un défenseur. Si vous utilisez une carte jaune, vous battez en retraite. Si vous utilisez une carte verte, vous faites un sacrifice. Tout ça, c'est très important de le retenir. C'est d'abord de définir votre attitude. Donc, ce que l'on va faire, c'est que bah, forcément, Anut il va utiliser une carte rouge, puisqu'il n'est pas venu ici pour cueillir des pâquerettes, il est venu ici pour combattre. Vous avez ici des petits blisters qui vous permettent en fait, de mettre votre carte à l'intérieur, puisque vous avez tout à fait la possibilité, pendant une bataille, de ne pas jouer de carte. Vous décidez de ne rien parier. Il faut savoir que la carte que vous pariez, vous allez la perdre, elle va être défaussée. Donc, notre ami Anout va parier sa carte rouge et puis il va venir poser son pari ici. Et puis ensuite en face on a donc Sanya et Sanya, ben elle elle va également devoir prendre une décision. Donc Sanya, et eh ben soit elle attaque aussi, elle a le droit de le faire, soit elle bat en retraite, soit elle fait une défense, soit elle fait un sacrifice. Alors admettons et là maintenant je vais vous expliquer chacun d'entre eux qu'elle décide de battre en retraite c'est à dire qu'elle parierait une carte jaune si elle parie une carte jaune elle va se référer à la valeur de points qui est ici qui est de 2 et elle va donc déplacer deux de ses troupes en dehors du champ de bataille en l'occurrence elle-même et un petit golem comme ceci d'accord et à la fin de cette décision, lorsqu'on aura révélé cette carte, on décidera de résoudre le combat en faisant un comparatif des forces en présence. Je vous rappelle qu'un petit bitonio comme ça, ça vaut 1 en force. Un héros vaut 3 et un golem vaut 2. Autant vous dire que là, notre petit bitonio en jaune, il est mal parti. Donc ça, c'était pour la fonction retraite. Si elle décide de faire... Un sacrifice et eh bien si elle décide de faire un sacrifice elle va gagner autant d'énergie qu'il y a sur la carte c'est à dire deux énergies plus un point d'énergie par euh, personnage présent c'est à dire 1 2 3 4 5 elle va gagner 5 points d'énergie et ça quelle que soit l'issue du conflit c'est à dire que une fois qu'elle aura parié ça et qu'elle l'aura révélé elle va gagner ses points d'énergie et puis ensuite, on va résoudre le combat qui est ici. Mais euh, ça n'influe en rien dans la réduction du combat qui est ici. Elle décide de faire ce qu'on appelle un sacrifice. Soit elle fait une défense, et donc là, la défense, ça va lui rapporter également deux points, mais cette fois-ci pas d'énergie, mais de gloire, plus autant de belligérants présents, c'est-à-dire 3, plus 2, 5 points de gloire. Là également, ça ne lui permet pas totalement de se défendre. Si elle voulait vraiment contrecarrer l'attaque et qu'elle s'estimait plus forte que son belligérant, il faudrait qu'elle parie une carte de combat. Et donc à partir de là, sa force va s'additionner à la force qui est présente sur cette carte. Et Nous allons le voir dès à présent. Admettons qu'elle décide de jouer une carte de combat. Alors, elle va Parier sa carte combat, bien sûr l'autre a parié une carte combat, et donc maintenant ben, on va résoudre le conflit Alors pour résoudre le conflit, elle a 2 en, en, en force plus elle même qui vaut 3 plus le petit gobelin qui vaut 1, plus le petit bitonio là, qui vaut 1 aussi, ça fait 3, 4 5, 6 et 7 elle a donc 7 en force ici en face, on a 3 pour le héros, 2 pour le golem et 1 pour le petit gobelin. Ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on est en supériorité ici. Et donc, du coup, Anus va gagner forcément le combat. On va faire une soustraction. 8, moins 7, 1. Et donc, il y a... Un petit bitonio comme ça qui fait le saut et qui va aller dans la réserve de euh, sanya c'est à dire que en fait il n'est pas totalement détruit il est mis en réserve et il peut être de nouveau redéployé si sanya n'avait pas parié de cartes de combat mais qu'elle avait non pas également décidé de fuir mais décidé de faire soit un sacrifice soit une défense elle aurait alors capitalisé autant de points de gloire si elle avait fait une défense ou d'énergie si elle avait fait un sacrifice et puis à la fin on aurait déployé les forces en présence et on aurait eu 3, 4, 5 contre 8 et 5 contre 8 et eh ben ça fait 3 de différence et donc ça aurait détruit le petit bitonio qui est ici, détruit celui-ci et blessé l'héroïne Sania. Donc quand elle est blessée, elle, à la différence de ces petits euh, goblinoïdes, ces euh, petits golems, euh, elle n'est pas retirée du plateau, hein, d'accord Elle reste sur le plateau. Par contre, en force, elle ne vaut plus qu'un point de force, d'accord Et on ne peut plus utiliser son aptitude spéciale. Puisqu'il faut savoir que, euh, en fait, sur les cartes, vous avez euh, des aptitudes spéciales. Je ne les ai pas jouées dans ce conflit-là. Euh, parce que ça n'aurait rien changé, parce qu'en fait, Anoute, il a une capacité spéciale euh, qui fait qu'il ben, euh, est vachement plus balèze. Quand il est en combat, il gagne encore plus de euh, en, en attaque, donc euh, ça devient vraiment, euh, vraiment bourrin. Par contre, euh, j'ai plus que 1 en force, mais euh, je ne peux pas euh, subir plus de dégâts que je n'en ai déjà. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai atteint mon 1 en force, je ne baisse pas. S'il y a un deuxième conflit qui se déclenche, euh, mon personnage, ben, il vaut 1 en force, mais il ne peut pas être blessé euh, plus que ça. Euh, L'amélioration de votre champion, donc, euh, ne peut toujours pas euh, être utilisée euh, même s'il est blessé. Et puis, tous les champions euh, blessés sont intégralement soignés au début de la première ère suivante. Hein, C'est-à-dire que dès que vous allez commencer une ère suivante, eh bien, tous vos personnages, tous vos héros, tous vos héros seront soignés. Alors, on va regarder qu'est-ce qui déclenche, en fait. Euh, l'arrivée d'une ère suivante donc on l'a vu hein, dans la partie à chaque fois qu'on passe d'un joueur à un autre en fait ce qui se passe c'est que le joueur va venir prendre une carte comme ça et il va venir euh, la poser ça, sur, sur en le en le faisant euh, il va euh, déclarer il va présenter en fait la valeur entre guillemets j'aime bien ce terme la valeur foncière de euh, la zone en question et puis ben, là, on se rend compte que ben, euh, les territoires d'eau euh, valent 2 en point de victoire, les cristaux valent 3 et que de toute évidence, euh, les forêts, euh, dans très peu de temps, euh, vont euh, valoir 4. Euh, et puis on déroule comme ça, au fur et à mesure, euh, de la partie ces euh, cartes. Et à partir du moment où tous les territoires euh, sont sortis, voilà, celui-ci, et puis celui-là, et enfin le dernier, les rochers, et eh bien, la partie se termine. C'est-à-dire que lorsque j'ai sorti les cinq types de territoires différents, la partie se termine. Alors, j'ai un peu triché parce que j'ai tiré les cartes dans l'ordre. Déjà, première information, quand on arrive à la sixième euh, pioche, hein, au sixième tirage, ici, on a un petit logo qui nous dit que tous les joueurs retournent leur jeton d'activation. Donc ça, c'est quand même fait pour pousser un petit peu à être un peu belligérant hein, parce que euh, vous êtes censé avoir au moins tous déclenché une bataille du moins ce serait intéressant d'avoir au moins tous déclenché une bataille avant ce sixième tour puisque si vous ne l'avez pas fait, ben vous gâchez un petit peu une de vos activations cristal, puisque lorsque vous avez activé une bataille, vous retournez votre cristal et vous rendez compte qu'au sixième tour, eh ben, le cristal, hop, il redevient euh, nouveau. Si vous n'avez pas attaqué, ben vous allez peut-être permettre à vos amis, euh, à vos, vos personnes qui jouent en face, d'attaquer de, deux fois. Donc ça, c'est une valeur qui est très très très importante. Mais ce qu'on a vu également, c'est qu'il y a deux cartes en plus. Il y a une carte. Euh, volcan et une carte monstre qui sont présentes dans le deck. Et je peux ne pas avoir eu euh, la chance que j'ai eue dans mon tirage. Et puis, euh, eh ben, au moment où euh, je devais euh, sortir la cinquième, eh bien, soit tirer par exemple le volcan en cinquième position, soit tirer le monstre. Alors, qu'est-ce qui se passe Lorsque je tire le monstre lorsque je tire le volcan. Que ce soit euh, en cinquième, en quatrième, en troisième, en seconde ou en sixième position. On va le voir. Déjà, ça repousse d'autant euh, la fin de l'air. Hein, puisque si je tire cette carte, ben, je n'ai pas encore tous mes terrains en présence. Ensuite, en six, je tire un volcan. Je n'ai toujours pas mes, mes, mes, mes, mes terrains en présence. Donc après seulement, ben, je vais tirer mon rocher. Puis après seulement, je vais tirer... Ma brume. Donc là, on va avoir une aire qui va euh, durer 8 tours, par exemple. voyez, ça vous donne un, un, une, une idée du temps que peut durer euh, euh, une aire. En plus, il faut savoir qu'aux aires suivantes, on va rajouter, à la deuxième air, on va rajouter cette carte-là, donc qui pourra venir par ici, mais elle pourra venir par là et décaler d'autant la fin euh, de cette air. Et puis à la troisième air, on va rajouter cette carte-là qui décalera d'autant euh, la fin de l'air. Donc plus euh, les airs avancent, plus elles peuvent durer longtemps. Mais c'est totalement aléatoire. Hein. Il peut se passer de façon totalement euh, saugrenue grenu le fait que toutes les cartes monstres sortent en dernier et puis que du coup, ben, ces cartes-là, elles restent ici, même si j'ai déjà encore mis en r 3 ces deux cartes ici, et puis avoir, euh, avoir une r 3 qui se termine au bout du sixième euh, tour. Quoi qu'il en soit, euh, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de plasticité au niveau de la durée d'une aire qui est intéressante, qui peut être aussi un petit peu dommageable. Ça faisait pas trop la maîtrise du temps de votre partie. Donc, quoi qu'il en soit, Mystéa, c'est un jeu dont il faut prendre tout de suite la mesure que ben, vous, allez, vous allez devoir peut-être jouer pendant plusieurs heures. Et c'est pour ça que je disais, One Box, que 90-120, oui, minimum, hein, au niveau du temps. Alors, attention, on s'accroche. Lorsque je tire... La carte du monstre je vais euh, la positionner euh, dans la timeline admettons euh, je l'ai euh, tiré allez en phase euh, je vais tricher un petit peu je vais de ça par là on s'en fiche voilà hop je tire le monstre en phase 5 le monstre n'attaque pas tout de suite par contre ce que vous savez c'est qu'à la fin de l'air le monstre va attaquer donc, soit, ben, ce que vous avez intérêt à faire, c'est vous barrer de l'île où il y est. Vous avez encore le temps. Vous ne savez pas combien de temps parce que vous savez pas quels sont... Vous savez que la prochaine carte, ce sera une montagne, donc elle viendra ici. Mais si derrière, là, ce n'est pas la brume, euh, le round ne sera pas fini tout de suite. L'air ne sera pas fini tout de suite. Donc, soit vous décidez de vous barrer et il va falloir payer très cher pour pouvoir retirer tout ce petit monde. Soit vous faites contre fortune bon cœur et vous dites bon bah c'est là qu'il va y avoir la bataille et je vais profiter en fait des activations qui vont venir pour amasser un maximum de troupes ici pour venir combattre le monstre. Et à la fin de l'ère, et je vous rappelle que l'ère prend fin quand j'ai posé toutes les cartes qui correspondent au terrain, c'est-à-dire la roche, euh, les montagnes, les brumes, l'eau, les cristaux et euh, la forêt. Donc là, ici, je serai en fin d'air. et eh bien, à ce moment-là, le monstre va décider d'attaquer. Alors, comment ça se passe quand le monstre attaque Eh bien, on va regarder euh, sa carte, hein, qui est ici, et on va voir qu'en euh, capacité d'attaque, il a euh, 16 en force. Et on va comparer sa force avec toutes les forces en présence. C'est-à-dire que quand un monstre est présent sur le plateau, tout le monde va s'associer pour le combattre. Si c'est pas vous, ça... Donc on a 16 en force ici, et puis ben là on a 3, 6, 9, puisqu'on a 3 héros, d'accord 9 plus 2 avec ce premier euh, golem, donc ça me fait 11. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc j'ai une valeur qui est égale à la valeur du monstre, on est à 16 contre 16. Du coup, je remporte la bataille. Vous remarquerez une chose, c'est que j'ai volontairement mis un petit gonome rouge ici. Il participe au combat au même titre que les autres, même s'il n'est pas dans la zone de combat de son patron. Si j'avais mis ce petit jaune ici, il aurait comptabilisé aussi. Et puis, bah, on aurait pu imaginer qu'ici, il y ait un petit, un petit de, notre, de notre cher ami, le robot CR, et puis que l'héroïne... Elle, elle soit dans la même zone. Par exemple, on aurait eu, voilà, le petit. Ce n'est pas un problème. La position des figurines n'a pas d'influence dans la résolution du combat. Par contre, elle a une influence si vous perdez. Admettons qu'on en ait eu juste, allez, un de moins. et ben, on perdait, hein, puisqu'on avait 15 points contre 16. Et à partir du moment où vous perdez, chaque représentant, doit définir une zone où il retire ses troupes. C'est-à-dire que ben, du coup, ben, euh, Sania, elle va décider sans aucun doute de retirer ses troupes d'ici. Donc elle va perdre juste un petit gognol comme ça, jaune, qu'elle va aller mettre dans sa zone de réserve, je vous rappelle. CR, ben, lui, soit il retire euh, le petit bitognol là, et du coup il se blesse. Pas intéressant, il va retirer celui-ci. Donc il va aller également le mettre dans sa zone de réserve. Par contre, bah, pas de bol, hein, euh, notre ami euh, qui est ici à nous, bah, il va devoir lui euh, également euh, retirer euh, ses troupes. Et donc, bah, du coup, bah, il va retirer euh, son golem. Et puis, bah, il va euh, également subir une blessure. Donc, je vous rappelle que subir une blessure, c'est très désavantageux, parce que votre personnage eh bien, euh, il ne vaut plus qu'un en force et vous ne pouvez plus utiliser sa capacité spéciale lors du combat. Euh, ce qui est important également de noter, c'est que si vous remportez le combat, vous allez remporter des points de gloire. Donc sur la carte, il y a euh, des points de gloire or, argent et bronze. Donc c'est ce euh, dans l'ordre de présence. C'est-à-dire que ici. On a Anout qui venait avec un golem et un petit gounioul, donc ça lui fait 3, 4, 5, 6 en force, donc c'est quand même pas mal. Ici euh, on a euh, le robot qui venait avec 3, 4 et 5, et puis euh, on a Sanya qui venait avec 3 et, et puis 5. Donc celui qui remportera le prix en or c'est Anout. Et puis ensuite, eh bien, euh, vous allez euh, décider de qui remporte le prix euh, en argent et euh, qui remporte le prix en bronze. Et celui qui va euh, du coup, s'il y a égalité, celui qui va toucher euh, la récompense argent, c'est celui qui, au niveau de l'artefact. À, euh, le degré d'activation le plus court c'est à dire qu'en l'occurrence Sanya jouait en 3 alors que CR jouait en 2 donc c'est Sanya qui prendra euh, la récompense argent et c'est CR qui prendra la récompense euh, en bronze parce qu'on part du principe que tout au long de la partie eh ben, elle a été euh, plus désavantagée de jouer en troisième et donc ben, c'est normal que à l'échéance de cette première partie elle soit récompensée si elle a participé à une bataille alors ce que l'on fait également euh, dans la partie à la fin d'une ère, c'est-à-dire lorsque toutes les cartes des territoires se sont présentées, c'est de mettre fin à l'air. Et on l'a vu, il y a un combat contre le monstre, mais il y a également ben, un moment où on doit comptabiliser les points. Et pour comptabiliser les points, eh ben, il faut être majoritaire sur une zone. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va regarder comme ça euh, les zones on va regarder la rivière. Et on va dire, bon bah pour la rivière, euh, elle vaut deux points de victoire. Ok, sur cette île-là, personne ne tient de zone rivière. C'est fini. Sur cette zone-là, on a bien euh, rivière et on a euh, CR qui est tout seul dedans, avec un de ses petits euh, goyoyos. Donc, du coup, il a forcément cette zone. Et donc, il va marquer deux points de victoire, puisque c'est la valeur entre guillemets, frontières des rivières. Et puis ici, eh ben, euh, euh, Sania, elle a posé un de ses petits soldats euh, en rivière. Il est tout seul également et donc, ben, il va lui aussi remporter deux points euh, de victoire. Maintenant, on va passer aux cristaux qui, eux, en rapportent trois. Alors, qui est majoritaire sur les cristaux Eh bien, on voit que qu'Anout, il a un golem... Sur les cristaux qu'il est tout seul, donc il remporte 3 points de victoire. Et puis on voit que euh, Sania, ben, elle, elle a, euh, elle a euh, également un petit, euh, un petit soldat euh, en cristal. Et elle y est tout seule. Hein, euh, donc il rapporte 3 points de victoire. On va aller voir les forêts. Forêt, le seul endroit où il y a de la forêt, où il y a une figurine, euh, c'est là, c'est pour Anout. Et, Ben Du coup, il va remporter 4 points de victoire. Ça n'est pas euh, contesté. On va aller voir les montagnes qui valent 6. On a un personnage ici euh, de CR qui euh, euh, n'est pas contesté. Il rapportera 6 points de victoire également. Et puis enfin, on va aller voir les brumes qui, elles, valent 7 points. Et on se rend compte qu'on a euh, euh, Sanya qui est présente, mais il y a également deux soldats de Hanout qui sont présents. Mais pas de chance, ces soldats valent 2 points. Elle, elle en vaut 3. Donc les 7 points sont pour elle. Du coup le calcul est simple, Sanya elle va mettre 7 points plus 3 points plus 2 points. Donc elle va mettre 7, 10, 12 points en tout. Alors que Anout, lui, eh ben il va marquer 4 points avec sa forêt et puis il va marquer 3 points avec euh, ses cristaux. Ça va lui faire... 7 points, alors qu'il avait deux figurines là-bas qui étaient parties un petit peu à l'aventure, mais il ne gagnera que 7 points. Et puis, euh, pour CR, eh ben, lui, il va avoir euh, 2 points pour être présent euh, en rivière, mais il va quand même avoir 6 points pour être présent en montagne. Ça va lui faire également euh, 7 points euh, dans son escarcelle, 8 points. Ça va lui faire du coup 8 points dans son escarcelle. Et donc, du coup, ben, vous voyez, il est parti beaucoup moins loin. Euh, au début, il a quand même une ressource qui ne vaut pas beaucoup, mais il a réussi à avoir une ressource qui, elle, en vaut beaucoup. Et donc, ben, il va battre euh, Anout pour ce tour qui, lui, a été beaucoup plus déployé, mais c'est pas forcément déployé sur les zones qui remportaient des points, hein, qui avaient une valeur foncière élevée. Et puis, euh, et puis également euh, sur des zones où il a été contesté et du coup, il a perdu. Je termine... Cette présentation avec les rencontres, euh, je vous ai parlé des rencontres comme étant une des actions facultatives que vous pouviez faire. Euh, vous avez le droit euh, de payer en fait euh, en points d'expérience hein, euh, qui sont des points qui sont assez difficiles à, à obtenir hein, puisque vous avez des points euh, d'énergie euh, qui se gagnent avec les cartes et puis des points d'expérience qui se gagnent un petit peu plus difficilement euh, notamment par intermédiaire d'un jeu de cartes ou euh, de récompenses de, de, de bataille. Quoi qu'il en soit, vous payez donc euh, votre expérience et à la première rencontre, vous payez un point d'expérience. La deuxième rencontre vous en coûtera deux, la troisième, trois, la quatrième, quatre, la cinquième, cinq et la sixième. Six points d'expérience, vous n'avez le droit de faire par partie que six rencontres. Si vous décidez de euh, donc payer euh, ces points pour faire des rencontres, eh bien vous allez aller piocher une carte ici. Hein, sur le plateau des rencontres, et vous allez marquer immédiatement le nombre de points de victoire qui sont associés à la carte. Donc, c'est intéressant. Et puis également, vous avez un logo, deux logos, vous avez deux logos sur la carte, vous en choisissez un, et quand vous retournez la carte, elle va vous produisez l'effet que vous donne cette carte. Alors, soit vous le faites comme ça en aveugle, soit vous retournez, vous choisissez, c'est à vous de vous mettre d'accord au niveau de la partie. Au moment où vous commencez la partie, vous vous mettez d'accord entre vous. Donc en l'occurrence, cette carte-là, elle m'aurait ajouté euh, un soldat et un, et, un, et un golem. Et puis sinon, ben, j'avais un autre effet qui me rapportait de la gloire, euh, fois autant de, de zones de cristal que je, euh, que je maîtrisais. Donc euh, voilà, ça, ce sont les cartes de rencontre euh, dont euh, je vous avais parlé au niveau des actions, dont je rappelle que ce sont des actions qui ne sont pas obligatoires. Voilà, Mystéa, c'est euh, voilà, quelque chose de très ambitieux, hein. je pense qu'on peut le dire, c'est un jeu qui est extrêmement large, déjà graphiquement, graphiquement c'est très très beau, je suis conquis, à chaque fois que je sors les figurines, à chaque fois que je me promène dans les cartes, euh, le caractère design est magnifique, l'expérience de jeu est magnifique, c'est un jeu qui vous emmène en, en, en voyage, vraiment vous partez dans une aventure, et euh, Il y a tellement de possibilités d'appréhender en fait, une, une action, hein, d'appréhender un tour de, de, de jeu qu'on euh, a vraiment vraiment vraiment un sentiment d'immersion que j'ai rarement euh, rencontré. C'est un jeu qui était compliqué à présenter, mais ce n'est pas un jeu qui est compliqué à jouer. Hein, je tiens vraiment, vraiment à le dire. Il y a tellement de, de, de possibilités que chaque personne, chaque esprit, chaque façon de jouer se retrouve. Vous pouvez être agressif, vous pouvez être défensif, vous pouvez être calculateur. Il y a de la place pour tout le monde dans ce jeu et je trouve ça vraiment génial d'avoir réussi à un, un tel équilibre. Comme l'a si bien dit Monsieur Fall dans une de ses dernières vidéos, il faut faire de la matière grise hein. avec ce truc-là, il faut le faire bosser. Et euh, Franchement, bah voilà, Mystère, c'est totalement un jeu qui s'y prête. Vous allez pouvoir bosser un petit peu votre, votre matière grise et puis s'inquiétez pas, ça fait énormément de bien. Et voilà, et il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis aussi bah, de bons tirages puisqu'il n'y a pas de dés dans ce jeu-là. Pas parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et puis ben moi, je pars vers de nouvelles aventures pour un nouveau jeu de plateau, de figurines. On verra bien. Allez, à très vite. Ciao